Je suis venu ici. Quand je vais retourner avec la solution, avec un mot qui vient de ta part. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Ton Père, Nous voici Papa dans ta présence. Jésus est commandé sur des uns par Laisse que tu sois avec nous. Laisse que tu puisses parler à la vie dans tout péché de nous. Ta parole qui change. Ta parole qui change. Papa, je veux que tu puisses changer la vie de quelqu'un. À cause de ta parole, ta parole est une larme à nous. Laisse que tu puisses éclairer nos pieds. Laisse que tu puisses éclairer lui. Qu'elle est un chef à cause de ta parole. Que qui est mal, qu'elle a un chef un chef est de est est pour ce Saint-Esprit agit tout ça tout esprit qui ne vient plus parmi nous Seigneur je les chasse à nous je les chasse à nous au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus manifeste le Seigneur manifeste le Seigneur manifeste la Seigneur manifeste la Seigneur manifeste la Seigneur manifeste la Seigneur manifeste la Seigneur, manifeste la Seigneur. Manifeste au nom de silence, je vais inviter notre pasteur pour la parole de Dieu. je je vais Nous bénissons ton nom, grand roi, tu es notre Dieu. Un jour, Seigneur, des gloires, encore dans ta présence. Un jour de grâce, un jour de faveur, un jour merveilleux, un jour de restauration. Seigneur, il faut toujours un jour pour la délivrance d'une personne. Il faut toujours un jour pour la restauration d'une personne. Il faut toujours un jour pour la transformation d'une fille. Et nous croyons que ce jour est aujourd'hui. Seigneur, l'état d'une personne maintenant, ça sera différent de son état après. Car c'est toi qui es notre Dieu. Cher Saint Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'aimons au milieu des noms, car c'est toi qui nous communique la pensée de Dieu. Nous voulons te voir toucher nos vies et rire de maladie qui est dans nos vies, nous donner des solutions et d'élargir les limites qui sont dans nos vies au nom de Jésus. Qu'elle ton règne bien. Que ta volonté soit faite dans ces lieux comme le ciel. Je m'oppose quand je te boxe. Tout esprit des réclamations sataniques, démoniaques, de la sorcellerie, envoûtement de l'égardement, par le nom de Jésus. Un jour, tu as regardé Pierre, tu as dit Pierre, Satan te réclame. Mais je prie pour toi. Lorsque tu seras affermé, prie aussi pour tes frères. Seigneur, j'ai pris pour une personne Amen. qui est sous la prise du diable. Tu étais égaré. Je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est son jour où ses limites seront élargies par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi pris par la foi. Amen. Amen. On peut affamer pour la gloire de Dieu. Si nous pouvons prendre place. Ouh. Ouh. Alléluia. Amen. Si nous pouvons prendre place. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Vous avez annoncé. j'aime dans les moments de prière. J'avais dit si tu n'aimes pas la prière, je te conseillerais d'aimer la prière parce que nous allons passer tous ces temps dans la prière. Après avoir parlé sur les promesses Tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà parlé dans ta vie. Il y a d'autres qui ont été réalisées, mais le diable était venu. Il avait arraché ça dans tes mains. Il y a d'autres aussi, jusqu'à aujourd'hui, tu es tenté de combattre. Quand est-ce que cela va réaliser dans ta vie Il y a d'autres. Jusqu'aujourd'hui, tu attends. Tu attends, tu attends. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'avait menti? Dieu avait dit la vérité. Est-ce que tu commences à avoir des doutes toi-même dans ton cœur? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Or, la Bible dit, nous devons résister les diables. Quand tu les résistes, il va fuir loin de toi. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu as beaucoup d'argent. Le diable n'a jamais perdu d'un riche. Le diable n'aura pas peur de toi parce que toi tu es trop belle. Une trop belle femme, quand il passe les hommes, te regardent. Le diable n'a jamais perdu la beauté. Non, moi je suis un homme fort fort. Peut-être elle est dans la chair et le diable a fait tomber mis par terre des personnes plus géantes que toi. Mais il y a une chose que le diable a toujours peur. Le diable ne s'approche pas auprès d'une personne qui prie, Amen. qui aime la prière. Parce qu'une personne Alléluia. qui aime la prière, c'est une personne qui est connectée avec Dieu. Amen. Qui marche avec Dieu. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec Dieu. Dans la prière, tu vaincras. Si tu as compris, tu peux dire Amen. Amen. C'est aujourd'hui que nous allons débiter à partir de minuit. Notre première semaine de sept jours de prière. Amen. Et nous allons parler pendant tout ce temps, élargir mes limites. Le dimanche passé, j'avais dit une chose. Vous savez tous on a besoin de des progrès, de l'épanouissement. L'Église a besoin de progrès, de l'épanouissement. Mais vous savez, si tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries encore, tu pries encore, il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu peux commencer à te décourager et tu peux commencer à avoir l'envie d'abandonner. Alléluia. Sois avec moi. Gloire, tu peux commencer à avoir l'envie d'abandonner tu peux commencer à te demander est-ce que Dieu écoute vraiment, est-ce que Dieu agit vraiment, est-ce que Dieu opère vraiment, est-ce que Dieu, Dieu existe vraiment, tu sais pourquoi, parce que juste ton problème, il fait encore très longtemps, et cela ne passe pas. Dimanche passé, j'avais dit, il y a des personnes ils peuvent commencer à marcher, à évoluer. Tu évolues, les diables te laissent aller. Finalement, cette personne, il a une corde sur son cou. Si les diables a mis la corde de 50 km, donc cela veut dire à 30 km, tu peux être à l'aise. À 40 km, tu peux être à l'aise. Mais lorsque tu arrives à 50 km, tu n'as même pas le droit. De dépasser 51 km. Tu sais pourquoi? Parce que tu es limité. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as un Dieu qui n'a pas de limites, qui fait tomber les limites, toi aussi dans ta vie, tu n'auras pas de limites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces messages? Amen. Alléluia. Si tu me dit un Amen, ça me donnera aussi l'envie de t'expliquer encore bien. Amen. On va lire la parole de Dieu. On aura juste quelques, quelques minutes dans la parole de Dieu qui peut nous aider pour entrer dans la prière. Jean chapitre 5. cela, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Prébis, il y avait une piscine qui s'appelait, en hébreu, Betzana, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de maladies, des aveugles, des boîtes, des paralytiques qui attendaient les mouvements des l'eau. Je vais que dans les trois versets, je t'inviterai juste à de détenir debout, s'il vous plaît. Dans ces trois versets, vous allez remarquer qu'ils ont cité les sortes de problèmes des gens. étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements des loups. Quand tu lis le verset 3 je vais que tu rajoutes là où ils ont cité les malades ton problème dans le verset 3 Amen. Alléluia Amen. tu mets un virgule et tu rajoutes ton problème Amen. sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades avec des boîtes, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange est descendu des temps à temps. Amen. Amen. Amen. Car un ange est descendu des temps à temps de temps à temps, c'est quelque chose qui n'a pas de précision. En quelque chose, c'était quelque chose qui était surprise. L'ange descendait descendu de temps à temps. Pourquoi il descendait? Il descendait dans la piscine pour agiter l'eau. Et celui qui il descendait les premières, après que l'eau avait été agitée, étaient guéris. Quel que soit sa maladie. que soit sa maladie. Ça, j'aime beaucoup. Amen. Tu vois pourquoi tu ne peux pas avoir des doutes à Dieu. Là, on ne nous parle pas déjà de Jésus, mais on nous parle d'un ange. Un ange qui descendait. Son travail était juste de bouger l'eau. Et lorsqu'il va bouger de l'eau, la personne qui va entrer en première, quel que soit ton problème, Personne doit être guéri. Amen. Amen. Mais regardez, il y a un problème au verset 5. Sois avec moi dans, dans ta Bible. Là, c'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Cet homme, il était malade depuis 38 ans. tu mets un autre invité, tu mets maintenant le temps de ton problème, Amen. tu verras que le temps de ton problème est moins long que le temps vie vu, couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. C'est-à-dire, cet homme, il était déjà fatigué. Jésus lui dit ceci. Il a juste posé une question. Veux-tu être guéri? Jésus n'avait pas dit des choses. Jésus ne lui avait pas demandé son problème. Jésus lui a regardé là où il dormait. Il a vu qu'une personne qui est déjà fatiguée, dégoûtée de la vie, a envie de tout abandonner. Jésus a regardé à tant que Dieu. Il a demandé à l'homme une seule question veux-tu être guéri écoutez maintenant les discours le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans l'eau qui t'a dit que tu a personne dans l'eau. Qui t'a dit que tu dois être guéri de la forme et les autres vont être guéris? Oh yes. mmh. Si eh, ils étaient destinés à être jetés dans l'eau, être mouillés, toi, tu n'étais pas destiné à se jeter dans l'eau. Il fallait une personne venir à côté de toi et que tu réponds je vais être hein, guéri Amen. ça c'est la parole je mmh. mmh. reçois Seigneur écoutez pendant que tu cherches à acquiser les hommes mmh. tu laisses passer ton temps mmh. à négliger la personne qui porte ta bénédiction mmh. qui peut élargir tes limites c'est comme pendant 38 ans, il était limité. Mm. Tu sais pourquoi tu es debout? Non. Parce que pendant que moi je parle, mm. il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Amen. 38 ans c'est donc il ne pouvait pas bouger je ne sais pas si il était paralysé tout son corps écoutez quand les gens venaient dans le piscine dans cette piscine Quand nous venons à Dieu, tu ne peux regarder personne. Amen. La seule personne que tu peux regarder, la seule endroit que tu peux regarder, c'est la croix. veux tu être guéri? Oui. Amen. J'aime J'ai vu. Seigneur, je des personnes pour, me j'étais dans l'eau, dans la piscine. Quand l'eau s'agit, pendant que je vais, un autre descend avant moi, parce que c'était pas ton temps. Il y a des personnes que Dieu n'aime pas, que tu fais des efforts, il fera tout pour toi. Amen. Mais lorsqu'il se présente, tu dois comprendre que ce temps est là, Amen. tu dois juste dire oui. oui. Amen. Amen. Ne donnez pas des explications. Yes. Amen. Vous allez remarquer, Jésus n'a pas tenu compte de ces explications, mm -hmm. parce qu'il a vu que tes explications, j'en ai pas besoin. Mm -hmm. Mais je suis ici, non pour tout le monde. Laisse-les laisse se jeter dans l'eau avant mm -hmm. toi. Mm -hmm. Mais si moi j'ai passé aujourd'hui mm -hmm. ici, on m'avait envoyé juste pour mm -hmm. toi. Amen. Amen. Je suis venu ici pour juste te demander Alléluia. une seule parole. Oh, yeah. Est-ce que tu Amen. veux être guéri? Oui, Seigneur. Oui. Des fois, pendant que tu pleures, Jésus n'a pas besoin de regarder tes larmes. Mm -hmm. Mais il a besoin que tu réponds à son appel. Oh. Que tu réponds juste. Il lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Les autres ont fait des efforts. Vous savez, regardez quand les trams est là. Première trame, il devait passer à 15, ça va passer. L'autre, il devait passer à 20, ça va passer. Les gens vont s'accumuler. Vont s'accumuler. Vont s'accumuler. Vont s'accumuler. Lorsque les trames vont venir pour entrer, ça sera un trouble. Mais Jésus ne veut pas te voir guéri dans cette foule sera à côté, mis à part, Amen. juste à dire oui, et qui sera à... Amen. Écoutez, Dieu veut aujourd'hui élargir tes limites. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai m'arrêté quelque part, Seigneur, j'arrivais plus. Là où tu t'arrêtais, c'est Dieu maintenant qui va te prendre. Amen il va commencer à marcher avec Amen. toi jusqu'à ce que tu vas arriver dans la ligne d'arrivée Amen J'ai pas beaucoup de minutes à te dire mm -hmm. si tu vas rester debout, tu restes debout si tu vas t'agenouiller, agenouille toi mais ne t'assois pas sur la chaise mm -hmm. si tu veux t'assoir assis par terre la seule chose que tu vas prier Dira Seigneur, élargis mes limites. Amen. Amen. Oh, Jésus. Écoutez, si toi tu n'as pas la foi, moi je mets ma foi à ton compte. Amen. Amen. Dieu, Dieu va élargir tes limites. Amen. Vous savez, le mois de mars, c'est moi par lequel, tu ne seras plus limité. Amen. Amen. C'est pourquoi lequel je vais Amen. te plaquer. J'ai dit ça avec assurance, Amen. parce que je sais que c'est ça qui va arriver dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas commencer à donner des explications, à donner des explications, à donner des explications acquiser les autres, ils ne veulent pas me soutenir, ils ne veulent pas me aider, ils ne veulent pas me jeter dans l'eau, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent, veulent pas, ils veulent pas. Mais pendant que toi tu donnes des explications, il est là, celui qui veut donner la jurisprudence. Là, à côté Amen. de toi, à côté de il n'est pas loin. À côté Amen. de toi, juste. Amen. Tu vas fermer tes yeux, prends une position où tu vas prier. Si tu as un problème, dis juste Seigneur, élargis mes limites. Ce sont des séances de prière où Dieu va élargir tes limites. Jusqu'à ce que nous allons arriver les 4 marques, tu passeras ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Parce que Dieu a élargi. Amen. Écoutez, tu n'as pas besoin de, de, de, de crier. Mais tu as besoin de prier dans ton cœur. Que ce qui sort dans ta bouche, c'est ce qui vient dans ton cœur. Jésus si avait besoin d'écouter cet homme, non pas des explications. Mais il avait juste besoin d'écouter une seule réponse. Oui, je vais être guéri. Frère, quelle est sensibilité. Une personne qui est restée pendant 18 ans dans la souffrance, personne ne lui a jamais demandé cette question. Il va voir dans sa vie pour la première fois un Dieu qui quitte le ciel. Il va descendre et se présenter devant lui pour lui poser une seule question. Que veux tu être guéri? Amen. Il n'est oui. pas encore trop tard. Oui. Ceux qui sont jetés dans la piscine, c'était leur temps. Mm. Dieu avait proposé une autre chose pour toi. Tu as un Dieu mystérieux. Amen. Tu ne peux pas voir une porte là où Dieu voit. Quand il te dit là c'est ta porte, tu dois accepter et tu dois entrer. Amen. Là où toi tu vois rien, Dieu voit quelque chose. Amen. La situation peut sembler difficile Où tu as échoué plusieurs fois, tu as perdu la promesse plusieurs fois, mais je vais t'annoncer cet après-midi, chacune des promesses que tu as perdues, ça va retourner dans ta mère, ça va retourner dans ta vie. Seigneur, élarge mes limites. Oui, élargis mes limites. Oh, je... Seigneur, je veux que mes limites soient élargies. Élarge, élarge. Cet homme, il avait fait 38 ans. Ce que je n'ai pas aimé à cet homme, c'était un homme insensible. Il n'avait pas compris qui lui parlait en ce moment-là. Mais Jésus, il était tellement gentil. C'était aussi son jour. Jésus ne pouvait pas passer sans pourtant donner la guérison à cet homme-là. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin d'écouter les explications. Jésus pouvait très bien lui dire, mais qui ne t'aide pas Qui ne te pas Jésus n'a pas répondu. Mais il a dit, prends ton lit Lève-toi Commence à dire Seigneur Je te réponds oui Que mes limites soient élargies Que cette maladie quitte ma vie maintenant Que ma situation change maintenant Que je puisse, Alléluia Oh Fada Que je puisse recevoir mes bénédictions Que ma vie puisse changer Je vais avoir mes enfants dans mes mains Je vais avancer dans mon travail Je vais aller plus loin dans ce que je fais Je vais voir clair et dans ma vie je veux voir clair et dans ma vie que tout change. Que tout change. La Bible dit il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Mais là, il ne s'agit pas d'un ange. Là, il s'agit d'un Dieu qui a la capacité de tout faire. Et il est venu que. Pour que tout change dans ta vie. Corabaya yeah, yeah. yeah. Naskehra. Yeah. Frérie Manasseh. Yeah, yeah. Rokamana Santa Geteriya Badaskehna. Brekorodoskona. Menaraba Santa Gotoro Mottoyinda Manaskehna. Shuraba Bretaraba Dasena. Je veux que tu dis oui à Jésus. Je veux être guéri. Je veux que ma vie change. Je veux que mes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 Dieu il commence maintenant à élargir tes limites il commence à dire Père que mes limites soient élargies là où il y avait des limites dans ma vie que ces limites tombaient là où il y avait que cela tombe j'ai commencé à déclarer dans la vie d'une personne qui a perdu autant de choses dans sa vie c'est maintenant que Dieu Chose par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, c'est des manas à la coteau, chic à manas à santa. Il a dit que le peuple. J'ai des tares et que tu prospères par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Go ra na ya se. Pre go to na Se santa go Riguez à la côte de celle, Manarabaya d'autorobotes, c'est là, Écoutez la Bible dit en Israël, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte. Maintenant, de Jésus. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à déclarer. Reçois maintenant la puissance et la productivité. Par le nom de Jésus. J'arrête l'esprit d'avortement. J'arrête cela au nom de Jésus. j'ai chasse cela au nom de Jésus. Quelle gloire Dieu, manifeste dans ta vie, dans ce mois de mars, que ce soit un mois quelle explosion de miracles. que l'explosion des miracles, se manifeste dans ta vie par le nom de Jésus, il y a une maladie qui a fait longtemps dans ta vie. C'est maintenant que Jésus s'est présenté dans ta vie. Quel est le nom de cette maladie Commencez à déclarer que cette maladie tombe, que cette maladie quitte ta vie yonda je fais tomber cette maladie je chasse cette maladie par le nom de Jésus rava yeri mata sena sho yenda Rabagata ye à mais ta que la maladie ton encore maintenant que cette maladie quitte est encore maintenant ça les résultats chez le médecin ce médecin va être étonné lors de ton rendez-vous c'est là où va se disparaître maintenant. C'est là où ça commence à disparaître maintenant. Que cette maladie soit arrachée, soit au-delà de ta vie. Que cette maladie soit déracinée de ta vie. Si ce n'est pas dans ton corps, ça se trouve dans la vie d'une personne. Que ce soit dans ta famille, que ça soit dans j'ai commencé à odier cela, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, dans ces portiques, il y avait des malades, la Bible me dit, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des Miracle maintenant! Reçois la libération maintenant! Là où tu es caché, lui, ne restez pas calme! Commencez à dire oui à Jésus pour ta guérison! Commencez à dire oui à Jésus pour ta délivrance! Commencez à dire oui à Jésus pour ta délivrance! Reba santa manayena, preko to se, ina manarrakotoskona, preke siga manayena, urraba santa manayena, kei rabataskenta, preko semo miracle. C'est un moment où tu reçois ta miracle. C'est un moment où tu vas recevoir ton miracle. Le miracle est devant toi. Jésus n'est pas loin de toi. Il y a quelque chose qui a commencé de se transformer dans ta vie. Il y a quelque chose qui a commencé de changer dans ta vie. Allez, Par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, que tout change maintenant dans ta vie. Prova Santa, pregata a da cima, Show a man yenda, si da man a yendo, Jésus est maintenant là Jésus est venu pour te donner la solution Jésus est venu pour tracer un nouveau chemin pour toi Jésus est venu pour tracer un nouveau chemin pour toi Reçois maintenant ton miracle et notre roi. Notre père, nous prions au nom de Jésus. Et chacun, nous prions au nom de Jésus. Quel limite est tombe. C'est lui qui est coupé. Maintenant, il doit être très dressé. C'est lui qui est limité, Maintenant, il doit être élargi. Père, éternel notre Dieu notre Seigneur, notre Dieu notre Père, Seigneur, c'est moi, c'est moi de témoignage, c'est moi, c'est moi de la visitation de divine, Ousaka. que